Ok. -moi ton ton ton Bien, bien. On va casser cette palette. C'est bien, on casse les palettes en début de game. Les ouais, palettes intéressante en plus. Il faut qu'on récupère aussi. Voilà, des jetons. Plein de jetons. Plein de jetons. Ok, ils étaient là dès le début, hein. On sait que ce ne sont pas... Hmm. L'autre est en bas. On sait que c'est pas le Boon Totem qui permet de... Attention. Coucou <rire> De faire disparaître les empreintes. Mmh. On sait que l'autre est en haut. Ok. c'est de récupérer. On sait que aussi, mon obsession est là. Je vais pouvoir stack le troisième jeton de vitesse. Voilà. Besoin, besoin. Et ça donne, donne, donne, donne, donne. Oh... Merci, obsession. Ouais, oh, oh c'est magnifique quand ils font ça! Alors, c'est bien, hein, ils sont peut-être en contact et tout. Ok. Attention, l'autre va revenir. Il reste rien du tout. Tu restes, tu prends, attention hein. Okay, 3 stacks, 15% de vitesse. Grâce à. Vas-y palette. Tu partais où là du coup avec ton. Souple Parce que j'ai l'impression que tu voulais gagner la vitesse. J'ai l'impression que la vitesse n'était pas genre euh, hyper effective. <rire> oh J'ai l'attaque spéciale qui détruit les connexions internet C'est très impressionnant C'est extrêmement impressionnant mon... Mon combo. Labo, déconnexion internet. La... Franchement, c'est hyper chouettos. Il va passer par là, attention. <rire> <rire> je, je, je... Oh, oh. Crotte de marmotte ah. Dis donc <rire> je... <rire> je... <rire> Parce que le fait, c'est que si elle avait... Euh, si, si elle était restée dans... Euh, sur cet endroit en train de réparer le moteur le problème de ça le problème de ça c'est que je l'aurais saisi Bonjour, comment ça va <rire> <rire> Incroyable Non c'est pas moi oh, oh. <rire> du coup, on va chercher la trappe. En, en, en lui souhaitant la trappe, ça fera une belle histoire à raconter à ses potos. <rire> ça fera une très belle histoire à raconter à ses potos. Ça un peu moins. Tu répares un moteur là Comment tu pas un moteur Non. Elle peut pas être là. Hein. Oh, c'est horrible. La RNG vous déteste, vraiment. Je vous préviens. La RNG vous déteste. Regardez. Oh, a... Regarde. <rire> Je la vois d'ici. La RNG vous déteste. ça. ça ah, une vue sur la porte. <rire> Allez merci salut. Hein. Les notes. Attention Absence injustifiée. Merci de faire signer le carnet de correspondance. Meg, compétence pour réparer les moteurs. En revanche, attention à ne pas se déconcentrer quand... Un tueur en série vous pire dans la nuque. Jen Romero semble motivé pour passer l'année. En revanche, copie sur sa camarade Meg. Attention aux mauvais tuyaux. Néa, la RNG vous déteste. Je n'y suis pour rien. Je ne fais que mon travail. Faites le vôtre en attendant. Voilà.